Avez-vous le niveau terminal tout profil confondu ou souhaiteriez-vous renforcer votre compétence pour trouver un emploi dans le secteur porteur? Si oui, le département d'enseignement professionnel DEP de l'université Nongo Conakry UNC met à votre disposition des formations professionnelles dans les BTS suivants. Logistique et transport, maintenance informatique et réseau, banque, assurance, comptabilité et gestion, marketing et e-commerce, génie informatique. Au sein de notre DEP, la formation allie la théorie à la pratique. À l'UNC, l'opportunité est offerte à chaque apprenant de suivre et réussir une formation en informatique aboutissant à une certification internationale en Microsoft, Sage, Sari et Cisco. Inscrivez-vous vite car les places sont limitées. Choisir ces formations de qualité, c'est l'insertion professionnelle assurée. À l'UNC, nous donnons la science et façonnons les consciences.